Salut tout le monde, c'est Luthor, on se retrouve pour un nouveau tuto sur ce eFootball V1 Et aujourd'hui, un sujet qui va vous intéresser, j'en suis sûr parce que je vois qu'il y en a plein qui ne connaissent pas et plein qui galèrent On va parler de tactiques, je vais tout vous expliquer sur les tactiques Lesquelles d'ailleurs sont les plus appropriées pour les débutants On parlera également de formation et comment appliquer ça en match Si ce genre de vidéo te plaît, le like, l'abonnement, tu connais, bref on est parti tout de suite. On se retrouve donc dans le plan de jeu. Le plan de jeu, du coup, bah, qui va euh, être là où on va pouvoir décider de toutes les tactiques. Dans cet e-football, tu vas avoir une tactique principale et une tactique secondaire. On va voir ça juste après. Également, des tactiques individuelles, ce qui peut être très important pour pallier certaines faiblesses de certaines tactiques, justement. Le premier onglet, juste sous notre DD national, du coup, bah, c'est marqué tactique. Alors... Premier onglet, on va faire onglet par onglet. Changer de manager, ben là tout simplement, tu vas devoir changer de manager. Ce qui va avoir également un impact sur ton niveau de style de jeu d'équipe. Si tu te demandes comment avoir la cohésion avec ton entraîneur et tes joueurs, je t'invite à aller voir ma vidéo sur les entraînements de joueurs. Et tu verras que c'est avec ça que tu peux les augmenter. Ensuite, en dessous, on va passer tout de suite au changement de formation. Et là, beaucoup me demandent, Luthor, quelle formation tu conseilles bah Moi, il y a plusieurs formations que je vais pouvoir euh, conseiller euh, pour des débutants. Par exemple, cette formation-là, le 4-2-3-1, pour des débutants, euh, c'est parfait. Le 4-2-2-2 également. Le 4-2-2-2 est pas mal, hein, celui-là d'ailleurs. Pourquoi pas euh, le 4-2-1-3, le 4-1-4-1. Après, 4-1-4-1, c'est offensif. Je déconseille cette année le 3 défenseur ou alors il faut vraiment être un très très bon défenseur mais c'est compliqué de défendre à 3 défenseurs. Et à 5 défenseurs, pour moi, je trouve que ça fait un peu trop. Après, évidemment, il y en a qui vont dire ah « Non, mais moi, je préfère 3 défenseurs. » Il y en a qui arrivent avec 3 défenseurs. Personnellement, pour des débutants, je ne conseille pas. Et je dirais que c'est peut-être plus facile en attaque quand on a euh, deux attaquants. Donc voilà, pourquoi pas le 4-4-2, le 4-3-1-2 également, qui peut être pas mal, qui est assez offensif également. Surtout que tu peux changer TMR en MLG, MLD. Ça, c'est possible. Si tu veux savoir comment on change les joueurs de poste, je vais te montrer ça juste après. Donc, pour ce qui est changement de formation, tu auras compris que ça se passe là. Tiens, d'ailleurs, regarde, on va faire un exemple. On va changer de formation. Ensuite, style de jeu d'équipe. Ah, alors là, grand débat. Quelle tactique, quel style d'équipe choisir Puisque je rappelle qu'il n'y en a que 5 et que ça correspond aussi bien à ton attaque qu'à ta défense. Eh bien, on va expliquer tout ça. Le premier, c'est tout simplement le jeu... De possession, le jeu de possession, il va faire que tu ne vas pas avoir d'appel dans la profondeur, ce qui peut être compliqué pour faire des attaques. Et la défense va être très haute, donc ça veut dire beaucoup d'espace dans ton dos. Tu l'auras compris, ce n'est pas euh, la technique et la tactique que je conseille, pas du tout, encore moins cette année. Parce que vu qu'il n'y a même pas les appels manuels, bah pour faire des attaques, ça va être très très dur. Donc, je ne conseille pas. Deuxième tactique, c'est le contre rapide. Alors là, tu vas avoir beaucoup d'appels dans la profondeur. En attaque, tu vas avoir bah, un, un bloc qui va être très haut également et un pressing très fort. Ça peut être également très compliqué à défendre. Il faut vraiment bien savoir gérer les profondeurs. C'est ma technique, c'est ma tactique. Je ne dis pas que je suis très bon en défense. En tout cas, je me sens capable de gérer les profondeurs et j'en prends jamais. Vous pouvez venir sur les lives sur Twitch. Vous euh, pourrez constater par vous-même. Troisième technique, troisième tactique qui est assez utilisée, c'est euh, contre long ballon. Donc là, tu vas avoir beaucoup d'appels également dans la profondeur. En défense, tu vas avoir un bloc qui va être bas, qui va être même très bas, qui va être reculé. Et dès la récupération de ballon, tes joueurs vont aller vers l'avant. Donc ça, ça peut être, je pense, le plus simple pour les débutants, ce qui vont leur permettre d'avoir une défense basse et derrière des appels dans la profondeur si tu es débutant, je te conseille ça. Ensuite, on a euh, sur les ailes. Bon, bah sur les ailes, tu vas avoir beaucoup d'attaques sur les ailes. Ce qui n'est pas forcément le méta. Le bloc, il va être médian. Bon, ouais, la tactique, elle n'est pas ouf. Cette tactique-là, elle peut être plutôt en, en attaque secondaire. Si tu vois que le mec défend beaucoup dans l'axe, pourquoi pas essayer de passer par les côtés. En tactique principale, je ne conseille pas non plus. Et enfin, on a la passe longue. Alors, passe longue, on, on, je résume à chaque fois. Hein. Tu vas avoir des appels également. Tu vas avoir une défense qui va être très basse. Et tu vas avoir tes attaquants bah, qui vont plutôt rester devant. Ce qui va faire que tu vas avoir ton bloc qui va être un petit peu coupé en deux. C'est à tester. C'est à tester. Personnellement, je préfère contre-ballon long. Il faut essayer les deux. Il y en a un qui va peut-être plus vous convenir défensivement. Voilà. Donc maintenant, normalement, tu es carré sur tout ce qui est tactique et, euh, et par rapport surtout au style de jeu d'équipe. Je rappelle juste hein, que comme tu le vois en dessous de moi, ton style de jeu d'équipe, bah, défendre ton coach et il faut que ton coach ait au moins 70 pour que ce soit correct. Après, bah, tu vas devoir entraîner tes joueurs comme je te l'ai expliqué. Et tu vois que là, moi, euh, en contre rapide, ils ont tous entre euh, soit 90, 99, 88 pour Bruno Fernandez Il va falloir que je l'entraîne un petit peu plus. voilà On a maintenant les instructions individuelles qui sont au nombre de 4. Il y en a deux offensives. Deux défensives, enfin, ce n'est pas vraiment deux offensives, deux défensives. C'est deux qui s'appliquent en attaque, deux qui s'appliquent en défense. Parce que tu vas voir que, notamment en attaque, on a des techniques, des instructions individuelles qui sont défensives. La première, c'est justement défensif. Tu vas choisir un joueur qui ne va pas monter sur les phases offensives. Très intéressante pour deux postes. Très intéressante pour les DD et les DG et pour les MDF. Donc là, par exemple, moi j'ai mis Akimi et j'ai mis Carlos, ce qui fait que je vais avoir ma ligne de 4. Il y en a certains qui conseillent de les mettre sur les DC. Je trouve que ça ne sert à rien du tout parce que tes DC, à part si tu fais des 1-2, tes DC ne montreront jamais même les DC offensifs. Donc ça ne sert à rien. Le deuxième choix, tu as justement offensif. Donc là, ça va être pour, pour demander à ton joueur de jouer plus haut. Euh, utile surtout pour les joueurs euh, de côté. Par exemple, un MLG qui va jouer euh, encore plus haut, qui va jouer comme un, un AIG. Bon, peu utile. Je vais pas vous mentir, peu utile. Et enfin, on a placement fixe. Placement fixe, en fait, ça fait que vos joueurs ne vont jamais dézoner. Ça veut dire que ton AIG va rester à gauche, ton attaquant central va rester au centre et ton attaquant droit va rester à droite. Pff, ça peut être utile, ça dépend des circonstances. Personnellement, je trouve que c'est le défensif qui est le plus important et qui est primordial pratiquement pour euh, tous les plans de jeu, toutes les tactiques. Ensuite, on en a également en défense. Et là, tu vois qu'on en a... Un petit peu plus et là on va commencer par le bas tu as ligne reculée. en fait ça va te euh, donner une défense qui va reculer pour éviter de prendre de la profondeur par contre ça va permettre à ton adversaire en faisant des passes simples de s'approcher très près de ton but et de pouvoir faire des frappes lointaines donc faut faire attention avec ça et ça à n'utiliser qu'avec les tactiques qui jouent haut parce que si tu joues ça avec déjà une tactique qui est basse ça sert pas à grand chose tu vois donc Contre rapide, oui. Possession, oui. Le reste, pour moi, ça ne sert à rien. Ensuite, on a cible de contre. Alors, cible de contre porte très mal son nom, en fait. Donc là, tu vas choisir un joueur, par exemple, Ferreira ou un milieu, peu importe. Ce joueur-là, il va rester devant. Il ne va pas revenir défendre. Ça permet euh, d'une, de te laisser un point d'appui haut, mais surtout de faire qu'un joueur qui a très peu d'endurance ne se crame pas et puisse durer tout le match. Donc, tu mets ça à un joueur qui n'a pas d'endurance, il va durer tout le match tranquillement. Ensuite, il y a euh, deux instructions individuelles qui se font en avant-match. Et les deux derniers qui se ressemblent un peu, tu as marquage individuel, marquage rapproché. Marquage individuel, tu vas dire à un joueur de marquer un autre joueur. Par exemple, euh, Mon euh, de marquer euh, le Nakata d'en face, le milieu offensif d'en face. Il va le suivre tout le match. Ça peut créer des trous, ça peut être compliqué. Marquage rapproché, c'est encore pire. Là, tu vas désigner un joueur et tu vas souvent avoir un, voire deux de tes joueurs dessus. Alors là, les trous, les gars, c'est open, « open the windows ». Donc, à utiliser vraiment avec parcimonie. Hein. Parcimonie, les gars, si tu ne sais pas ce que ça veut dire, dictionnaire. Pour les instructions individuelles, c'est bon. Ensuite, on a exactement la même chose pour les tactiques secondaires. Alors là, tu vas bien sûr devoir l'activer tu vas pouvoir modifier les positions. Donc tu vas, tu vas dire que par exemple, euh, en, en, en, en tactique secondaire, eh ben, moi, tu vois, je veux que bah, euh, Coman, il joue euh, MLG. Que Nakata, il joue MLD. Ferreira reste au centre. Tu vois D'accord Donc là, tu vois que Coman, il est AIG. Donc je l'ai mis un peu bas. Voilà, il descend AIG. Nakata, tu me dis, il est MR. Donc là, pour changer le poste du joueur, tu vas faire triangle. Et tu vas faire triangle. Tu vois qu'il va changer. Par exemple, Bruno, là, il peut passer MDF. Si je le monte, il pourra passer MO. Voilà, intéressant à connaître et surtout très important. Ensuite, style de jeu d'équipe, tu, euh, tu peux changer ta tactique en secondaire. Tu peux avoir contre rapide en 1 et par exemple, bah, contre euh, long ballon en 2. Possible. Attention, du coup, la tactique doit suivre. Tu vois que là, mes joueurs ne sont pas euh, entraînés euh, sur cette tactique. Du coup, il n'y a que 75 de niveau de style de jeu. Mais euh, bah, c'est quelque chose à savoir. Et ensuite, tu peux également mettre des instructions individuelles. Donc là, j'ai mis instruction individuelle à mes deux et cible de contre sur Ferreira. Voilà, point d'appui. On est bien. Maintenant que tu as compris comment faire toutes tes tactiques, on va voir maintenant... En match, bah, tout simplement, comment les changer et comment activer la tactique secondaire sans passer par les menus. Chose que j'ai oublié de te dire, si tu veux bouger les joueurs sur le terrain, tu maintiens croix. Et tu vois que tu peux bouger tes joueurs comme tu veux. Donc là, Bruno, triangle, on le passe en MR. J'avais oublié de te dire ça, c'est important. Alors là, il va falloir que vous regardiez en bas à gauche, à côté de Rezus Ferreira. Donc si j'appuie deux fois sur flèche du bas, je passe en défensif. Si j'appuie encore deux fois, je passe en défense totale. Là, mes joueurs vont, comme leur nom l'indique, être en défense totale. Maintenant, je peux revenir au normal. Si j'appuie deux fois vers le haut, je passe en attaque. Et si je passe encore deux fois, tout à l'attaque. Donc tu vois que tu peux être plus ou moins défensif avec ta tactique de base. Donc tu vas voir que si je mets tout pour l'attaque, ben, en fait, je vais avoir des joueurs. Ils vont tous se jeter vers l'attaque. Ils vont, euh, ils vont faire des appels dans tous les sens, etc. Par contre, bah regarde, euh, la défense derrière, j'ai même un défenseur qui est monté. Donc tu vois que là, hop, j'ai plus que deux défenseurs. Même mes latéraux avec défensif, eux, ils sont restés. Mais tu vois que, bah regarde, j'ai Saliba. Mais mon autre défenseur, il reste devant. Tu vois, regarde, tous mes joueurs, ils sont dans la surface. Ça, c'est quand tu es en ultra-offensif avec ta tactique de base. Maintenant, on avait dit qu'on avait mis une tactique secondaire. Et bah Pour passer à la tactique secondaire, tu vas juste rester appuyé sur la flèche du haut. Et tu vois que là, tu vas changer de tactique. Là, je suis passé avec ma deuxième tactique. Donc là, bah voilà, hein, tout simplement, on est en tactique secondaire. Et voilà comment changer en plein match. J'espère que ce nouveau tuto vous aura plu. Luthor, toujours à votre service. Je vous souhaite une bonne journée et un bon jeu, les gars. Ciao